Les avertis, lorsque nous venons avec des paroles comme ceci, que euh, fois, dit bah, que bah, curieux, dit bah, bah, que nous voulons dit que nous religion dit euh, croire sans religion dit ce nous dit que est possible que nous dit euh, que nous que vous pose la réponse je l'ai et beaucoup quand on a réponse on a émission je l'espère par la grâce de Dieu et j'espère aussi que message est vous fluide et vous avez bien compris Alors, a abis, et que mon union soit au lieu. Alors on comme d'habitude beaucoup comme la et que vous avez avant que exhortation merci pour notre temps tous cinq y bo l'ingope mais anouy tikete sabiso tike tenions so à la musique en na komba no yeshua tous cinq papa o zo contrôle y tenions so montre o zo papa tous à la même esprit afin que tenions o toko lo et pèsa onde le kumu biso teme yonde o zo o pour l'éternité et que ton saint nom soit réellement élevé parmi ton peuple je prie au nom de yeshua amen croire sans religion déjà avant Koloba, croire sans religion, il faut tout définir la religion. La religion, en fait, une manière définie, il que la religion, c'est que la religion, c'est que la être c'est suprême. que religion, c'est alors, dit la définition, toi, c'est quoi la religion La religion, c'est une manière, au en fait, de, de faire par rapport à « kotombola, kolanda, tokoyoka, un être suprême ». Il y a une manière il y a de travailler, par rapport à un certain élan, certaine un certain niveau, je veux dire, pour qu'il ait une dimension quelconque par rapport à un être suprême. Je dis ici, si un être suprême, sans pourtant dire Elohim, Dieu ou Yeshua, je dis ici un être suprême, puisqu'il y a beaucoup, il y a plusieurs religions. Euh, le en 2022, dans l'ensemble, il y a au moins 10 000 religions où ils sont répertoriées. Ça dit, c'est-à-dire que religion où au moins 10 000 dans la liste, dans la liste, dans Mais on ne saura pas, n'est-ce pas, que c'est-à-dire puisque je sais qu'il y a 5 religions où ils sont connues. Le christianisme, l'islam, islam, dans le bouddhisme, tu ali dans hindou, l'hindouisme, tu as apé na bengi par religion juive, c'est-à-dire... La religion, c'est-à-dire que c'est le judaïsme, cest judaïsme que c'est le judaïsme par rapport à l'ancienne alliance ou l'Ancien Testament. cest mélanger que c'est mélanger puisque le judaïsme est considéré comme la religion, mais il y a des sectes. So Pourquoi Parce que il a notion il d'ailleurs il ne croit -so pas que il a réellement Messie ou le sauveur de l'humanité. Bref, religion, les dit les alliés, les et les alliés, les alliés, bongi Batu, les ni bako alliés, la alliés, les une certaine euh, dimension dans le monde spirituel avec un être suprême. Il y a au moins 10 000 religions dans Et à à 10 000, tiré 5 religions de religion il y a 10 000 5 religions majeures où il y a des religions Il y a des christianisme, l'islam, le bouddhisme, l'hindouisme et puis, il y a judaïsme. Donc, nous avons un islamisme. Donc, bah ouais c'est islam mais ils alignent tous les dénigements la religion au balik au croire réellement à un être suprême bon si quoi yo tout comprendre locomo concept oyoy a mot religion et uta wapi puisque avant tout là il faut tout yéba d'abord introduction il y a quoi le mot religion quelles sont les religions qui existent Koyeba, bah religion wo uta wapi et puis déjà euh mo anato concept religion e uta wapi. Donc toujours on va voir qu'emutali bosso abanda qui n'est pas dans notion, on a terme oya. Il y a religion comme on est qui les Aiki Tout Siceron tu a en français siceron, mais comme on est titi et donc titsero, titsero né comme bonnaé, Azaki n'est pas euh, romain, en politique il y a un concept, il y uh, Cicero, a combo, et il y a un religion. N'est-ce pas, Cicero, il y a un bon temps, Marcus, Marcus, Tullius, combo na y a un il y a avant Yeshua, na, na 106, avant Yeshua, na 106, et, et puis il y a un par assassinat, donc avant toujours Yeshua, ça dit dire il non Terme, il y a religion et nde, bro, mou, judaïsme, mokili, est il y a déjà avant qui Yeshua ait un 4 judaïsme est déjà avant que Yeshua ait C'est comme ça qu'il faut comprendre. Donc, bisous, si vous avez un terme, il y te, na des théorie. Et là, sans religion Est-ce que vous croire sans religion Est-ce que vous pouvez croire sans religion est-ce que tu peux croire en Dieu sans pour autant que chaque dimanche quelque part Ce sont des choses comme ça. tout dans la question. On a pour comprendre réellement de quoi il s'agit. Maintenant, ma nakati ya multitude, il y a multiples il religions a tellement belles. Alors bota auto orientation. Ça dit au monde, mais, vous sans religion. donc c'est-à-dire ni pour ni contre. Agnostic, agnostic ali toyo, li, a donc ba to yo, donc ko ba a sa na absence ya kwayans, voma, ba, ba, ba, ba kwaya koutoutou te. puisque a te a sa à croire kwayaka na nzambé te, ma croire na satana. Mais si ko agnostic, ali a li moutou yo a kwayaka, a sa menm pa na croyance, ni na nzambé, ni na satana. Mais ba li ba indifférent ni pour, ni contre. Misou ba li, otobengi, nespa, donc ko ba, eh, donc ko ba, euh, bah, euh, bah chrétien, ou tout, ou mou, n'a pas de pasa, n'a pas de l'église, ainsi de suite. Alors, maintenant, biso te zo, pesabi, nou, message ouyo, pourquoi? To ligno te pesabi, nou, message ouyo, d'abord, po bon longwa, na nan concept, ti akou kanisakeu, tu seras sauvé, puisque os ali, pentecôtiste, tu seras sauvé pour aller Kimbangiste. Tu seras sauvé pour aller habiter, euh, euh, euh, je sais pas, à euh, autre euh, église, y a X Y. Tu seras sauvé ceux qui ont dit Mélé Yeshua n'abominez pas. D'abord, concept à l'écoute photo et bah d'abord y un Pourquoi je dis ces choses Beaucoup de gens me disent ça aussi. Que est-ce que Tout le monde qui sont là, bazar mauvais message dans la presse la salle dans le pas tout le monde qui est mauvais. » et puis bato bakenda bah, kuna mingi ils sont son animés ils sont animés donc d'une bonne volonté yakoluka koyebanzambe mais sauf que bato aliko ko chapiter ba ba ba ko ko ko, ko, ko, ko chapoter hein, le mot ko chapoter ba assemblée wana ba église wana ba dénomination wana bangonde mut pali ko ko sa sukoyo ambiguïté na kati ya makambo anzambe bangu ba sa ko ko sa n'est pas ba évangile na bang mais pourtant, Paul a lobby. Évangile, c'est évan un bon Ce n'est pas que amis, il n'y a qu'un seul évangile. Évangile, c'est l'évangile du royaume. Il y a mot évangile, la bonne nouvelle. Nous venons avec une bonne nouvelle. Nous ne venons pas, avec, je veux dire, avec, avec des philosophies. Nous ne venons pas avec des choses pour, pour faire pour avaler, ou bien de façon que beaucoup non, nous venons vraiment avec le message pour Moutou à récupérer place d'ailleurs il y a moins en Tanzanie. Écoutez ce que ce qui est important ici. Tant que Yeshua chaud à un amokili, qui n'est pas bas juif juve par là bon délai. Mais Yeshua n'est pas venu pour nous. « Non, maintenant je viens pour imposer le christianisme. » Il n'a pas dit ça. Pourquoi Puisque la mission de Yeshua, c'était une mission tellement extrême, euh, donc extraordinaire qu'il a fallu que son sonakatia Mokili, Bakoma, Bananzambe par la rédemption du péché au Isaïe qui na mort na na croix c'est-à-dire par sa mort à la croix il a fallu que Yeshua a nyongoa mputu o bibse na kata dedans de façon que mputu a récupéré place nae ya mo na nanjambe ya créature o nzamba linga ko le kabatu ba créature nionso c'est ainsi que par sa mort et par sa résurrection bisosiko yo par la foi te comme déjà sauvé maintenant quand o ya mbi Yeshua na kata bo mo inayo ndeo zui pas la vie éternelle. Donc, pour répondre, est-ce qu'on peut croire dans Zambé sans religion Je vous dis oui, on peut croire dans Zambé sans religion. Pourquoi Puisque la religion c'est une création humaine. Même lorsque nous parlons du christianisme, Yeshua n'a jamais laissé le christianisme. C'est les gens, oh, parce on vit dans la en Tioche, bah, ils ont fait sortir pour la première fois, n'est-ce pas, le christianisme, pour bah, les christ. Mais nous question, est-ce que tout le monde qui se dit chrétien aujourd'hui, il marche comme Christ C'est la question qu'il faut se poser. Tout le monde qui se dit chrétien aujourd'hui, est-ce qu'il marche comme Christ tu dira non pourquoi puisque le gens qui viennent en nom de de ce n'est c'est pas tous ceux qui sont en paufon de Dieu c'est pourquoi même Yeshua dira ce n'est pas tous qui me disent Seigneur Seigneur qui entrera ceux qui entreront mais seulement ceux là qui font la volonté de mon père oh la volonté du père elle dit que non totikama be totikama sumu to tobalu sabilona biso donc naba tuya mabé to naba naba religion mabé total total yepo yem dalinza puisque c'est lui, au fait, en lui que nous avons cru. C'est à lui que nous avons offert la vie éternelle. Voyez ce que la Bible nous dit dans le livre de Romains, chapitre 10. Je vais lire ça rapidement. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Yeshua, et si tu crois dans ton cœur que Elohim l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. » C'est-à-dire, à cette condition, car tu confesses de ta bouche. « moi Je crois que Yeshua, Jésus-Christ, que Yeshua Hamashia, Azali, je confesse que c'est lui au fait qui est mort pour moi tu confesses et puis tu crois aussi qu'il a il était sur la terre à qui problème autre bengi à lui pour un abîme il était devenu une victime de bengi expiatoire à du point abîme son croix à partir à nini a pas qu'est ce qu'il a fait il est parti à la croix au pour mourir, afin que toi, qui me suis, tu aies la vie éternelle. Or, la vie éternelle que tu as, ce n'est pas un effort personnel. C'est au fait un système que Dieu a établi pour ne pas, pour, n'est-ce pas, que les gens ne puissent pas faire des choses selon volonté bango, mais les gens, que les gens fassent des choses selon, n'est-ce pas, le système que Dieu a établi. Quel est ce système Le système ici, c'est que Yeshua a accepté, n'est-ce pas, de porter ton, ton fardeau, il a accepté de porter nos, nos iniquités, il a accepté de porter, porter nos fautes ou nos péchés, il s'est rendu péché. Donc péché, je vais dire à la croix, il a porté toute iniquité, maintenant à partir de l'iniquité, iniquité importante qui, dans la chair humaine, lorsqu'il a donné, n'est-ce pas, il s'est donné en sacrifice, je vais dire, tant qu'à Koufi, a ressuscité des bisso sukoyo rédemption. Il y a un le commis tu n'as pas besoin de tuer un bœuf ou bien bélier, tu n'as besoin que de demander n'est-ce pas le pardon. Lui, il est là pour ôter ce pardon dans donc je vais dire le, ôter le péché dans ta vie, puisque c'est lui qui a déjà ôté le péché lorsque tu pèches contre lui, tu demandes pardon en son nom, il va te pardonner. Voilà. Ça dit, Romain dit, c'est ça que la situation vous manque. Tu dois faire un pas. C'est toi qui vas faire un pas. Lorsque nous prêchons... Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons l'évangile de Yeshua pour que toi qui nous écoutes, ô Yokapé, ô changer façon. C'est pourquoi tu verras quand je dis que si tu confesses par moi, Romains 10 dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Yeshua et si tu crois dans ton cœur que Elohim, Dieu, l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. C'est ça, en fait, la condition pour être sauvé. C'est-à-dire, pour être sauvé, il faut d'abord croire. Puisque, il y a un autre deuxième impacts que si tu crois, dans ton cœur. C'est-à-dire, croire ici, ce n'est pas quelque chose qui bat personne à ma casse C'est quelque chose qui doit venir de ton, de ton cœur, puisque la, la Bible dit que c'est de la, la bonheur du cœur que la bouche parle. Or, lorsque ta bouche confesse déjà que no Yeshua est le Seigneur et que c'est Dieu, n'est-ce pas, euh, qui l'a ressuscité de mort, alors, en ce moment, tu déclenches ce qu'on appelle la foi en lui, tu seras sauvé. Et je peux continuer. « Car en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit les Écritures, l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a, en aucun, en, aucun, en aucun, donc je vais dire ici, il n'y a, euh, aucune différence en effet entre les juifs et le grec euh, entre le blanc et le noir entre l'asiatique et l'européen entre l'africain euh, je sais pas et l'américain la, pourquoi puisque il y a animé la on, on un la on ont tous en même seigneur Yeshua qui est notre seigneur maintenant ceux qui sont au Romain 10, dans le verset 14 de la bible comment donc invoqueront-ils celui en, en qui ils n'ont pas cru Beaucoup de gens aujourd'hui, ils n'ont pas la foi en Dieu. Ils ont foi en, en, en, leur, en leur pasteur, ils ont foi en leur femme, ils ont foi en leur mari, ils ont foi en leur congrégation des églises, mais ils n'ont pas foi en Dieu. C'est pourquoi, au Mounabatu. Ils, ont, ils, ils paraissent être bien en bonne santé, ils paraissent être, je vais dire, en bonne santé spirituelle, bien sûr, mais ce sont des tombeaux blanchis. Pourquoi Parce qu'ils laissent ce qui est essentiel. Parce que c'est le ce monde, parce que c'est le bien de ce monde, mais ils oublient de vous prêcher, je vais dire, les choses spirituelles qui peuvent déclencher la foi en vous. Or, lorsque tu as la foi, tout ce que tu demanderas, Dieu va le faire. Je pense que c'est important de comprendre ma Et puis, quand tu lis, nous prenons le Romain 10, verset 16, nous dit ceci. « Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Esaïe dit-il, Seigneur qui a cru à notre prédication. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Méchia. » C'est-à-dire, « Awa » Il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de gens qui passent leur temps. Il y a beaucoup de gens qui passent leur temps, il y a beaucoup de coach, ou ba, ba, ba, courage, ou de motivation. Mais il y a beaucoup de gens qui sont forts, de pasteurs, faux forts, de prophètes. Mais entre temps, il y a beaucoup de gens qui sont mais il y a beaucoup de gens qui Or, ta foi ne peut pas se construire si tu suis n'importe qui, et n'importe quand, et n'importe comment. Il faut que la parole, la Bible, qui est l'essentiel message où elle est en et c'est le seul je veux dire, instrument eux, au, par, au, par lequel on peut parvenir à la connaissance de Maman Si tu lis et que tu ne comprends pas, le Seigneur lui-même va s'arranger comme il a fait avec l'unique Éthiopien pour ne pas que y ah, ait confusion. Il fallait qu'il va que Marmande Zambé comprend C'est-à-dire, quand tu ne comprends pas, nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour ça. Et dans Matthieu, dans, dans Marc 16, dans Matthieu P, dans Marc 16, 15, Yeshua Zoloba, allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute création. Ça dit, bisoto, la bonne nouvelle. Nous ne prêchons pas comment gagner sa vie, comment devenir riche. Nous ne prêchons pas comment avoir un bon mari, comment, avoir une, comment trouver une bonne femme. Nous vous prêchons la bonne nouvelle du royaume. Ça dit, nous vous prêchons. Euh, euh, la mort et la résurrection de Yeshua pour que nous vous préparer n'est-ce pas, lorsque nous avons ressuscité par rapport à l'enlèvement. C'est ça, en fait, notre message. Et puis, mokili, lorsque maintenant tu marches avec Dieu, lui étant ton Père, il va prendre soin de toi. Donc, pour terminer, Matthieu 24 et 14, cette bonne nouvelle que je vous prêche aujourd'hui, sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. C'est-à-dire, pour mon y vitesse, il y a Internet, et ça, là, que non, mais ça, je de il y a l'Europe, il y l'Afrique, il y a l'Europe, et l'Amérique, et puis l'Asie. Maintenant, tant que vous atteignez l'extrémité à Mokimi, nous avons... La euh, euh, préscience, je pense que la fin doit arriver. Pourquoi la fin de, doit arriver Puisque la fin est prévue. Or, tu ne peux pas continuer à vivre sans pourtant avoir cette notion dans ta tête qu'il y a une fin programmée, oh que non, un jour la trompette sonnera et que bon, les morts en Christ résisteront premièrement et ceux qui sont, n'est-ce pas, avec lui, ils seront transformés. C'est pourquoi moi je te dis ceci encore une fois. Croire sans religion, oui, c'est possible. Pourquoi nous ne croyons pas aux hommes, nous ne croyons pas aux aux alliances de ce monde. Nous ne, nous ne croyons pas, je vais dire, aux religions, mais nous croyons à Yeshua qui est notre Seigneur, celui qui est mort pour nous. Et en exemple, même ces apôtres n'ont pas laissé de religion. Même ces apôtres n'ont pas laissé de dénomination. Alors nous, nous sommes, n'est-ce pas, affermis par rapport à leur message. C'est pourquoi je vous dis encore une fois, est-ce qu'il y avait des questions toute façon y a des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Nous serons réellement contents, contact hommes de paix, pour répondre. à la bien sûr téléphone. Tout d'autres Dans le à temps Mais je sais que Dieu a parlé et que Quelqu'un a eu quelque chose de la part de Dieu. Sois béni ma soeur, sois béni mon frère, toi qui as suivi cette vidéo. Et tout t'okoutani prochainement dans une autre vidéo sur les avertis. Soyez béni au nom de Yeshua. Shalom.